Malgré des étés brefs et des hivers froids, on y récolte des fleurs toute l'année. Il y a quelques années, les agriculteurs ont installé de la lumière artificielle partout pour se libérer des contraintes des saisons et du soleil. Depuis, leur activité est florissante. Et le tout, grâce à une électricité propre. Autre avantage, grâce à la production locale de légumes, les Islandais ont réduit leurs importations. Un autre bon point pour le bilan climatique du pays. Allez. Sans compter que cela fournit du travail toute l'année.